Le bug de l'an 2000 s'est fait torcher comme un chien, mais régulièrement la rumeur revient. Cette fois est-elle la bonne On en reste la bouche ronde. Est-ce qu'on va assister à la fin de notre monde Un big recommencement, repartir de que dalle, avec Gaïa ou dans une superstation spatiale. Si des E.T. aux yeux en amande nous sauvent la mise, qu'on me demande de donner ma dernière bise, qu'ils prennent dans leur navette certains d'entre nous, alors je veux participer à la fiesta façon riche nous. Arpenter les couloirs d'un mouse vaisseau Vogon en récitant les vers d'Aragon et de Villon. Ce sera l'heure, enfin, de ne plus marcher sur la gueule. On entendra moins les cris des Gold Boys qui en veulent une fois qu'on aura été foncedés par des rayons de la mort ou par un déluge comme dans le temps, mais dix fois plus fort. On sera plus qu'une poignée élevée par des petits gris vénères ou des grands blancs façon Star Wars. Si c'est ça, moi j'adhère. Il y a moyen que pour une fois on mouffe pas des masses. Il y a même des chances qu'on constate que l'humain c'est une race. Si on m'affecte au groupe de reproduction, j'accepterai mon sort avec respect de la fonction. Les camps de l'amour ou le travail du bassin en libre rempliront de nos sauveurs les zoos et les livres. Je ferai de mon mieux pour vivre dans mon loft vitré, une existence conforme à l'humain standardisé. Devenir l'échantillon d'une race en voie d'extinction demande rigueur et surtout abnégation. Afin d'enseigner au mieux les écoliers aliens, je serai notre siècle et ses liens qui aliènent. Je leur apprendrai les SMS, les histoires de fesses, le goût du solilès, la recherche d'un deux pièces. La télé poubelle, les pseudo prix Nobel, le clonage selon Raël. Le star system, comment dire je t'aime, l'explosion des écosystèmes. Pendant des cycles, des cycles et des cycles, où je pédalerai sur mon petit tricycle, ces cousins éloignés de la famille, de la vie, useront de mon corps avec leur propre empathie. Tantôt l'excitation du chercheur humanologue, tantôt l'exquise action du dresseur fouettologue. Mais je suis du genre vénard, je finirai dans une niche, chez une famille fandard qui aura le bon goût d'être riche. Je mangerai comme un roi, dorloté par les mioches, je foutrai rien comme il se doit, puis je développerai de la brioche. Restera juste à espérer qu'ils aient pas eu de messie, sans quoi, pour Space Noël, je termine en rôti. Puis quand je serai vieux, que je pourrai crever, je demanderai un dernier voyage, ce sera ma cigarette du condamné, ma récompense pour avoir été sage. Et comme la terre, ma mère, sera déjà embouillie, que les trajets vers Sagittarius sont hors de prix, on m'injectera la salive d'un zibulidé. Le genre de truc qui te transforme en ange ailé, ce qu'on aime bien parce qu'ils sont à l'image de l'humain. Les anges gamoréens font trop poulpectoniens. Je partirai enfin sur les traces du vieil Huxley. Aucune photo de ce voyage sur carte SD. Autour de moi flotteront des peintures vivantes le message d'adieu de mes alliés bienveillantes. Je voguerai une dernière fois sur l'espace infini, oubliant les frontières du corps et de l'esprit, pour ne plus faire qu'un avec tout ce qui est, disparaître tout en existant plus que jamais.